Et salut à tous cette tête et ça sera facile J'espère que vous allez bien. Sur ce, j'ai testé la nouvelle mise à jour en live. Euh, si vous voulez venir, lien dans la description, si j'oublie pas. Mais la nouvelle cellule lumière brillante là, euh, je sais plus comment ça s'appelle. est trop, trop, trop bien. Que, comme le le, le BMOT, c'est trop bien. Il trop beau. Il est magnifique. Bon, je vous laisse avec la vidéo maintenant Ciao, ciao J'étais mute J'étais mute J'étais mute J'étais mute Nouveau bémote Nouveau bémote Nouveau bémote Test de son toujours au moins ah. un Koshai rayonnant Déjà que j'adore le Koshai Alors tu me donnes un Koshai rayonnant Mais il est trop beau Il est trop beau Il est trop beau J'ai juste envie de le voir J'ai même pas envie de le fight il est tellement beau j'ai envie de le, juste de le voir, de le regarder. Faire ses, atta ses attaques, ce que j'ai compris ça va être ces ses attaques par contre. Oh oh oh oh oh. Oui il y a déjà une deuxième pièce là de... Euh, de démon. Il est là-bas. Il est là-bas. Oh, il se tp. J'avais pas envie d'aller le oh. fight gros. Oh bah. Il est mort. Mais voilà, non. Aouh. Ah oui, c'est vrai, si j'attends pas mon pied, je vais pas être tranquille. je vois ce qu'il voulait dire par euh, on tombe dans le temps okay. Il a le cible, ça Salut Ça y est et numéro un c'est un de mes meilleurs préférés, c'est bon, c'est devenu. Ouais, euh, tout le monde peut jouer avec moi. Juste soit si t'es PSN, tu m'ajoutes, soit je t'ajoute si t'es, c'est si sur sourit epic. Nice. Attends, c'est juste le, le cochon évitré Je retourne à la ville pour les euh, ah ouais. euh, Bah le voc euh, du jeu est pas terrible. Donc maintenant je vois plus sur le jeu. par contre bébé Ça y est c'est mon, mon nouveau bébé Je t'avais sur le vide Et tout se veut dire que c'est sa queue qu'il faut que tu tasses Pour avoir la plume Oh non Je sais pas ce qu'il faut faire pour avoir la plume. Ah, monsieur, il vous manque un corps complet. Je, je crois que c'est mieux avec un corps complet, monsieur. Ah. Je sais pas si on me donne une raison de faire de... de, de faire en fait. Quoi, quoi Quoi quoi quoi quoi Ah j'ai peur, j'ai peur, on l'a eu, cette c'était bien. Allez, j'arrête. Arrête Arrêtez de remonter dans le temps toi Viens là, viens là, viens là, viens là. Faut taper sa queue, faut taper sa queue. Et je vais pas se laisser faire. Non Il remonte dans le temps Un ouais, peu tout, il nous avons dit euh, dans le euh, mise à jour. Et remonter le temps. J'ai la queue Ah non C'est pas la voilà, queue qu'il faut viser C'est quoi qu'il faut viser Je sais pas Mais monsieur il vous manque toujours un corps Attends je vais voir pour oh, la fameuse plume Pour... Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il faut. Ah, putain. Je sais pas ce faut faire pour avoir la nouvelle plume. La fameuse plume du Ch... Shokai rayonnant. Mon bébé, mon amol. C'est mon préféré des bémottes. De... Le rayonnant. Déjà j'aimais bien l'original. Là, là vous me mettez à rayonnant. Comment dire que.. Il passait, passé une nuit... Et... Il a délogé le premier en fait. En sachant que le premier c'était le cochai. <rire> Bonjour. Peux tu peux rien faire pour moi. Je suis tout seul. Attends, oublie, regarde mes yeux. Bien. Ah oui mais du coup tout le monde y va. Ah c'est là. là. What do you Artificier. Euh, -je de la queue? Ah, si je devais que... Bah si c'est avec eux Cochin Ça la co... Et de terre. Hell of a beast C'est la queue de la bête, de la fameuse bête. Pourquoi j'ai en mode solo Pour être sûr d'avoir la queue. Non, allez, je vais en mode solo. De je demande aux gens qui visent la queue. Euh, C'est technique, qui vise la queue. Que je, veux, je veux voir ce que ça fait le mini cellule rayonnant, bon, en vrai, ça m'intrigue, parce que c'est marqué un drone. On envoie un drone sur une cible. Et là dans le monde il y a, il y a, qui, il y a des gens qui l'ont. <rire> Oula ça frise, ça frise, ça frise, calmez vous. Un changement de plan, on va faire qu'on ouvre. Alors, plus de bouclier, s'il vous plaît. Tu sais, il ne part jamais sans sa hache. Ou son épée. Ou ses répéteurs. Ou ses... la machine. excusez <rire> On a vu que c'était sa queue. Sa queue flamandeuse. Enfin, euh, flamandeuse. Non. De, merde, de pan. Euh. On ferme sa queue pan. On a besoin juste de... Ah, mais c'est pour ça que c'est... Y'a que deux, c'est juste super armoire, ah, non, non Est-ce que je peux détruire l'ouvrier Non. C'est possible qu'ils se remettent de sa queue. On tout cas, les autres shacks, ouais. Un épine une Un épine Oui, je vais juste voir si c'est ta queue, encore une fois. En fait, c'est juste euh, viser la queue là. C'était marqué indice euh, pour les indices, c'était marqué viser la queue du coup. Allez, d'accord. Pour avoir l'objet, il faut viser la queue. Allez, allez. Viser la queue. Là, genre, voyez, ça, c'est, je reconnais, ça, c'est le. le, le, le à, euh, normal. C'est ça. A part là, qui vient de euh, retourner dans le temps. Qui se TP. Désolé. Désolé, je t'ai coupé une corde. Jamais que c'est ce que sur la belle. qui qu'il comprenait. Plus on lui fait des dégâts, plus il fait des phases. Ah oui Ça arrive J'ai envie de viser ta queue mec. Laisse-moi viser ta queue. Ah bah. On l'a eu On l'a eu Plume brillante C'est juste qu'il faut le faire plusieurs fois. Ok. Plus qu'un. Oh ça je l'ai pas vu sa phase là Ah, ton nouveau belle non, je Ouais, j'ai bousillé sa gueule, ça va. Le mec oublie euh, qu'il a dit ça <rire> il y a quelques minutes déjà. En fait, ça se résume. Une, une plume euh, brillante. Voilà. Salut, cochaye. C'est que mon préféré maintenant Je parle au hein. il me faut le voir, de toute façon c'est mes préférés du coup. Ah c'est j'ai manqué. Non la queue On a la, dû l'attendre avant de lancer. La fameuse queue, queue La fameuse queue queue, queue. Oh J'avais pas vu ça Attends... Non, non j'ai touché la patte Oh merde Ça va me toucher ça Les gars, il okay. est ok descendu. Il est quand il fait ça. Il charge sa poche, hein Le laser Ah là j'ai touché avec. J'arrive pas à savoir si je touche à queue ou pas là. il fait ça. Oh majestueux non mache magnifique voilà on va tester le... dans l'omnicellule. quest ce que ça fait bon avant je finis quand même Ah je te reviens merci les autres parties ça sert à rien en vrai En vrai il faudrait qu'il rajoute les autres parties pour faire une armure non Une armure qui cochaille au nom J'en rêve En fait, je suis à la fois déçu et après, euh, je suis content qu'il soit là. Côté déçu, c'est qu'il n'y a pas d'armure. J'aurais pensé qu'il aurait eu une armure, ou au moins une arme. Et côté content, c'est qu'il y a quand même une omnicellule. J'ai toujours voulu une omnicellule cellule rayonnante. Il y avait tous les éléments sauf le rayonnant du coup. Voilà. D'ailleurs en parlant de... comme le style rayonnant, on va se la faire. Ah. Je crois que ça va être bien aussi pour le temps euh, que la rayonnante. Pour oh, okay. C'est pas, pas loin euh, moins d'une heure. Un moment, please. Euh, fabrication de domicile cellule. Attends, mais attends, il y a des étapes en plus. Attends. Envoyez votre drone euh, vers une cible pour qu'il effectue une des quatre actions suivantes. Réanimer la Slayer euh, et conférer lui l'aura, oh ça fait comme le, le casque rayonnant euh, exotique euh, Effectuer ses résurrections qu'une fois tous les 90 secondes Aura artificielle, la Slayer dans le rayon de l'aura récupère 10 points de santé par seconde si leur santé est mal au mat, ils obtiennent du bouclier cumulable. Ça, c'est bien pour les tanks. Cumulable de 10.1 de santé par seconde. Le bouclier de santé dure 25 secondes. 400 boucliers maximum. Slayer actif. Hum. Euh. Retirer les altérations d'état de la slayer ciblée et configurer. Les... Voilà, merci. <rire> Conférez-lui euh, l'aura tu artificielle sais, pendant 15 secondes. 3. Bémot. Euh, marquez euh, le membre d'un qui subira alors plus qu'un de dégâts de tous les sources pendant 15 secondes. 4. Sol. Entourez une zone à mur rayonnant pendant 15 secondes. Ce mur bloque les projectiles et rayons hostiles tout En conférant l'aura artificielle et à tous les slayers sous sa protection, la seconde de recharge. Attends, j'ai pas lu la capacité passive. Attends, merde. La capacité passive, la quantité de la santé de bouclier par seconde est accrue de 1 tous les 150 points de santé accrue lors de son activation.